Le pire locataire que j'ai eu lors de mes différents investissements immobiliers. Dans cette vidéo, je vais te parler de locataire, de la mauvaise expérience que j'ai eu il y a de cela quelques années, lorsque ben j'ai perdu pratiquement six mois de loyer euh, suite justement à un mauvais locataire. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ça. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si justement tu souhaites investir en immobilier ou si tu es déjà investisseur immobilier et que justement tu veux éviter certaines erreurs que moi j'ai eu à commettre, euh, il y a de cela quelques années et pour ne pas perdre autant d'argent que moi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, comme tu le sais, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, à activer la petite cloche car on produit pas mal de contenu en ce moment. Donc si tu loupes les notifications, tu ne seras pas au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle masterclass, nouvelle édition où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo je me retrouve une fois de plus chez moi dans mes bureaux euh, à Douala au Cameroun Donc comme tu le sais je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans l'immobilier et dans le domaine du digital Donc dans cette vidéo je vais te parler de mauvais locataires Donc comment j'ai perdu plusieurs mois de loyer à cause d'un mauvais locataire Avant toute chose je tiens à te rassurer Je pense que la hantise de tout le monde lorsqu'on investit en immobilier C'est de ne pas se faire payer son loyer Et je peux le comprendre que beaucoup de personnes des fois sont réticentes par rapport au fait d'investir, tu vas des fois, entendre des personnes autour de toi qui vont te dire que oui, si tu investis, si le locataire ne te paye pas, euh, si euh, voilà, on dégrade ton appartement, etc., etc. C'est clair que ça peut mal se passer, mais je tiens à te rassurer du fait qu'il bah, n'existe que 4 à 6 de mauvais payeurs. Donc, sur 100 personnes, il n'y a que 4 à 6 personnes qui ne vont potentiellement pas te payer ton loyer. Donc, tu vois que le risque, il est quand même assez euh, faible par rapport à l'opportunité qui s'ouvre à toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te raconter tout simplement l'histoire de ce locataire qui euh, m'a fait perdre plusieurs mois de loyer et tu verras que c'est beaucoup lié à bien sélectionner la personne et bien sélectionner un locataire peut justement t'éviter d'avoir ce type de problème. Alors, moi, c'était un immeuble que j'ai acheté, c'était mon tout premier immeuble que j'ai acheté lorsque je suis arrivé à Montréal, donc c'était en 2017, avril 2017 si je me rappelle bien, donc voilà, j'ai acheté mon, mon tout premier immeuble, trois logements, Très bonne opportunité à l'époque. Il coûtait 360 000 Aujourd'hui, il est évalué à un peu moins de 600 000 vois, Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire en termes de gains en capital. Voilà, j'ai fait vraiment un saut quantique. Donc j'ai hérité de, ce, de cet immeuble-là. Et les trois, les trois logements étaient occupés. Donc c'était un triplex. Donc triplex, c'est un immeuble avec trois logements. Donc les trois logements étaient occupés. Pas justement des locataires. Donc voilà, entre-temps, il y a eu, euh, je crois qu'il y a eu deux locataires qui ont bougé. Euh, y compris le locataire dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors ce locataire, c'était tout simplement un peu mon concierge parce que c'est lui qui, il était très manuel, il euh, comment dire, il, euh, il faisait les travaux, voilà, il m'a arrangé sur pas mal de choses. Quand j'ai acheté mes autres immeubles par la suite, il intervenait là bas justement pour m'aider justement dans, ben, dans l'entretien de mes immeubles. Et franchement c'était quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, je trouve un peu dommage que la relation se soit ternie à cause justement de mauvais, de mauvais choix et de mauvaises décisions qu'il a pris. Déjà, au bout de un an et demi, deux ans et demi, je crois, entre, ouais, on va dire au bout de deux ans, il commençait à émettre des signaux alarmants. C'est-à-dire, euh, la première chose, c'était qu'il m'avait demandé de l'avance. la première chose, c'est qu'il ne payait pas son loyer en temps. C'est-à-dire, normalement, il est censé payer le loyer tous les premiers du mois. Il commençait à payer son loyer le 5, le 10, etc. Moi, à ce moment-là, j'aurais déjà dû l'avertir en mode que bah, si tu ne respectes pas tes délais, bah, moi, je vais engager une procédure pour que tu respectes tes délais. Et sinon, bah, tu vas devoir quitter le logement. Donc, moi, j'ai été un peu compréhensif. Je me suis dit, bon, voilà, c'est quand même lui. Euh, on se connaît depuis. Voilà, on a, on a fait pas mal d'affaires ensemble. Il peut, de, il peut ne pas me payer. Euh, la, la deuxième chose qu'il y a eu, c'est qu'il a commencé à me payer des loyers de partiel. C'est-à-dire, qu'il payait une partie puis l'autre. Jusqu'au moment, où il a commencé à me demander de l'argent. Et c'est à ce moment-là en fait, que ben, j'ai compris que ça allait être compliqué euh, et que j'aurais même dû en fait, directement rentrer en contact avec lui car ben, en fait, il, était en difficulté, il était en difficulté. Et si j'avais connu si ces difficultés, moi j'aurais pu engager les procédures pour récupérer le logement avant que le drame ne commence. Et en fait, il été que ben, ce monsieur, il a été. Euh, il avait euh, des difficultés financières, je crois qu'il a perdu son emploi. Puis, il a trouvé un colocataire qui, malheureusement, c'était quelqu'un de mal famé qui avait même fait de la prison, etc. Et voilà, il lui a stocké tout son argent. Il avait même, euh, voilà, il y avait eu des échanges de coups de poing entre eux et tout, et tout, et tout. Et finalement, cette personne a réquisitionné le logement. Et c'est comme ça que bah, mon locataire s'est retrouvé hors du logement. Et comme tu le sais bien, dans, voilà, de, un peu partout dans le monde, tu ne peux pas sortir quelqu'un comme ça de son logement, même si c'est un squatteur, en fait. Donc, clairement, là, cette personne est squattée. Donc, voilà, c'était... Euh, Vente de drogue, euh, voilà, menace, ben, même les autres locataires commençaient un peu à avoir peur. Donc, genre moi, je me sentais en danger parce que je me disais dit, ben, peut-être que je vais perdre les autres locataires. Donc, ils se sentaient plus en sécurité. Ils forçaient les fenêtres, il y avait des gens bizarres qui venaient dans les meubles, etc. etc. Donc, moi, tout de suite, j'ai engagé une procédure. Donc, je suis allé voir les policiers pour justement insister du fait que ben, cette personne n'est ben, pas dans le logement et euh, voilà, qu'elle fait peur en fait aux autres locataires. Donc j'ai vraiment insisté auprès de la police et justement ils ont dit qu'effectivement bah, on connaît ce monsieur parce qu'il bon, a des antécédents avec la justice etc. Donc ils ont pu euh, très rapidement mener... En fait il s'est fait, fait chauffer tout simplement quoi. Donc du jour au lendemain on l'a arrêté. Je pense qu'il est reparti en prison. Et bah, moi du coup j'ai récupéré le logement un peu endommagé mais bon. Il euh, n'y a pas eu mort d'homme dans le sens où moi bah, j'ai très rapidement rénové l'appartement et je l'ai remis en location. Si je te fais cette vidéo c'est pourquoi C'est pour te dire que... Bah, il peut y arriver des fois en immobilier ou peut-être tu vas tomber sur de mauvaises personnes. Mais pour éviter ce type de surprise, il faut tout simplement bien sélectionner ton locataire. C'est la raison pour laquelle bon nombre de nos participants travaillent avec notre partenaire qui est une agence de vérification qui s'assure que bah, le locataire, le candidat à la location, c'est quelqu'un de correct, qui n'a a pas de problème avec des, avec des antécédents, avec la justice, que c'est quelqu'un qui gère bien ses finances, etc. Nous-mêmes, on partage des stratégies à nos participants pour contrevalider l'enquête qui est faite par cet organisme. Parce qu'il n'y a pas mieux que sa propre opinion. Quelqu'un peut percevoir les, les choses d'une manière, toi peut-être tu vas les percevoir d'une autre manière. Donc clairement, il faut que tu puisses apprendre comment justement bien sélectionner les locataires et également comment gérer les locataires. Parce que voilà, il y, y a la gestion, il y a de l'humain, etc. Donc ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de savoir-faire et savoir-être également pour pouvoir éviter ce type de problème et bien gérer locataires donc voilà c'était tout pour cette vidéo dis-moi ce que tu en as pensé dis-moi si toi également tu as eu des expériences concernant ben, des locataires qui peut-être t'ont fait faux bon mais je tiens une fois de plus à te rassurer que ça ne représente qu'une partie infime de tous les locataires qui y a et si toi tu fais les choses bien si tu et si tu loues de façon éthique et bienveillante à des prix corrects tu n'auras pas de surprise de ce type là donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo n'oublie pas la masterclass sur le lien juste en dessous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Florent de pouvoir Investisseur à très bientôt ciao